Bonjour à tous, alors je vous fais le corrigé du DS, euh, du deuxième DS qui était sur un état assez volume. Alors euh, c'est parti, donc il fallait remplir euh, déjà les entêtes des tableaux de conversion, hein, c'est-à-dire les différentes colonnes. Euh, bah, en dessous des grammes, hein, plus petit que les grammes, on a les décigrammes, puis les centigrammes, puis les milligrammes, vous les aviez. Euh, après 10 grammes c'est les décagrammes, 100 grammes c'est les hectogrammes. Euh, ensuite on avait les kilogrammes, euh, voilà, un peu plus loin on peut aller, il y avait le quintal et la tonne euh, sur les unités un peu plus, donc 1000 kg pour une tonne et 100 kg pour un quintal. Pour les volumes, euh, donc il y avait deux échelles, à la fois les échelles en, en unités au cube, hein, les unités de distance au cube, et puis l'échelle des litres. Alors si on part sur les litres, bah pareil, litre, décilitre, centilitres, millilitres, hein, le millilitre correspond au centimètre cube, ça c'est une correspondance qu'il est bon d'avoir en tête. Euh, si on partait au-dessus, plus gros, 10 litres, le décalitre, l'ectolitre, alors... 1000 litres, le kilolitre, on l'utilise pas trop, hein, on pourrait, je vous le mets entre parenthèses, mais c'est pour dire que 1000 litres, c'est un mètre cube. Euh, voilà. Ensuite, concernant euh, la colonne du dessus, à chaque fois, souvenez-vous, on a deux colonnes euh, qu'on ne renseigne pas, puisqu'on décale de trois colonnes à chaque fois que l'unité, par exemple, 1 mètre sur un mètre sur un mètre, il y a trois dimensions, donc on va décaler de trois colonnes si on fait dix fois plus petit, par exemple, en passant du mètre au décimètre euh, on va être trois colonnes plus loin hein, puisqu'on a largeur hauteur longueur à chaque fois on a décalé, on a décalé de trois finalement euh, pareil 1 2 3 on arrive au centimètre cube le millimètre cube on l'a pas mis mais il aurait été ici euh, voilà d'ailleurs ici j'avais corrigé à la main sur votre sujet mais c'est un centimètre cube que je vous demandais puisque euh, euh, par ici puisqu'on n'avait pas le on avait les millimètres cubes sortaient du tableau euh, voilà ce que je vous demandais pour cette partie là, alors ensuite bah, il y avait des conversions, alors par exemple 1,31 décimètre cube alors il faut le placer correctement le chiffre des unités pour notre 1,31 c'est le 1 ici euh, donc c'est ce 1 qu'il va falloir placer dans l'unité de mesure à savoir le décimètre cube 1 décimètre cube 1,31, on ne met pas la virgule et après, on fait notre lecture dans l'unité cible, qui est le centimètre cube. Le centimètre cube, c'est ici. Donc là, il va falloir compléter avec un 0 pour arriver jusqu'à la fin de cette colonne. Et on est à 1310. OK, donc 1310, c'était la bonne réponse. Ensuite, même chose, 0,147 kg en décagrammes. Alors, cette fois-ci, on est sur des kilos, on est sur le tableau des masses. 0,147 kg, le chiffre des unités, c'est 0. 147, mais je ne mets pas ma virgule, et on veut lire ça en décagramme. Notre unité de lecture, c'est ça. C'est-à-dire que notre nouvelle unité, c'est ça. Si ça, c'est l'unité, on est sur du 14,7. OK, donc c'était la réponse ici. 14,7. 33 centilitres en décimètres cubes. 33 centilitres, et eh bien, on écrit notre 33. Je suis des unités, c'était le deuxième 3. Et on veut lire ça en décimètres cubes. Le décimètre cube, il est ici. Donc si notre, notre unité est là, ça va être 0,33 décimètre cubes. Ensuite, 0,29 millilitres en centimètres cubes. Ben, millilitres et centimètres cubes, on voit que c'est la même colonne. Donc en fait, il n'y a même pas de conversion à faire. 0,29 millilitres, c'est 0,29 cm3, c'est la même chose. 3,56 hectogrammes, grammes, on parle de poids, euh, j'ai dit, c'était 3,56 hectogrammes. Donc les hectogrammes, on est sur cette colonne, 3,56, on met notre chiffre des unités, on complète, et on veut lire ça en, déca... en décigrammes, pardon. les décigrammes, on les a ici. Euh, donc, il va falloir rajouter un 0 pour compléter la colonne, c'est 3560 décigrammes. 3560 décigrammes. Et le dernier, 18 cm3 en centilitres. Bah 18 cm3, chiffre des unités dans la colonne des centimètres cubes. On veut lire 100 centilitres. C'est la colonne juste à côté. Du coup, maintenant, notre unité, c'est le 1, donc ça veut dire que ça sera 1,8. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, trois questions courtes que j'ai clairement là où les, euh, où les bonnes réponses, parce qu'il pouvait y en avoir plusieurs. J'occupe tout l'espace qui me proposait. Alors, on était effectivement ici sur un gaz, ok. Le gaz, il occupe tout l'espace. Un liquide, il va occuper la forme du récipient, mais il n'occupera qu'une euh, la partie basse, hein, si effectivement vous versez un liquide dans un verre, bah selon le volume que vous avez, ça va occuper le fond du verre plus ou moins profondément, mais pas le verre en entier, euh, sauf si vous avez suffisamment d'eau pour le remplir à bord, mais euh, ça n'occupe pas nécessairement tout le récipient, alors que le gaz, lui, il va se répandre et occuper tout le volume. Donc ici, c'était le gaz. Petit b, mon volume ne dépend pas du contenant, hein, du récipient. Je suis un solide, un liquide, un gaz. Alors, le volume ne dépendra pas du contenant pour un solide. Si vous mettez euh, un objet, je ne sais pas, un, un dé, par exemple, dans un verre, le volume du dé ne change pas. Alors, ça ne dépend pas du contenant. Mais c'est également valable pour un liquide. Le volume ne va pas changer, la forme va changer. Si vous mettez 30 centilitres d'eau dans une bouteille d'une certaine forme, une bouteille ronde ou dans une bouteille carrée, sa forme va changer, mais vous aurez toujours le même volume. Okay euh, donc là, il y avait deux bonnes réponses. Euh, ensuite, question C, on ne peut pas changer d'état en me refroidissant. Je suis un solide, puisque un gaz, si on le refroidit, à un moment, il va se liquéfier, et un liquide, si on le refroidit, à un moment, il va se solidifier. Okay si on est déjà sur un solide, en le refroidissant, on va changer sa température, mais par contre, on ne va pas euh, le changer d'état. Il est déjà dans l'état le, euh, le plus... Euh, le plus, le plus organisé on va dire en termes de matière, le plus condensé. Et donc la température n'aura plus d'influence dessus. Euh, ensuite, question petit d. Un volume se mesure. Alors là il y avait plusieurs, plusieurs bonnes réponses. Un mesure peut bien sûr se mesurer en litres. Okay. En grammes non, en grammes ça va être pour des poids. Euh, mètre cube c'est encore une unité de volume. La tonne, non, c'est unité de poids. Et le millilitre, c'est encore une unité de volume. On avait trois bonnes réponses. Hein. Il suffisait de reprendre euh, notre tableau notre tableau qu'on avait euh, rempli ici. Euh, voilà, et on pouvait voir les différentes unités de, les, les différentes unités de volume, hein, comme le millilitre euh, qu'on avait ici, euh, le litre, euh, le mètre cube, etc. OK, donc ça, vous aviez euh, trois bonnes réponses sur cette, sur cette question. Petit d'. Euh, ok, ensuite compléter le schéma alors on avait ici euh, les différentes, hein, sur ce schéma là mais vous n'aviez pas à connaître euh, tout ça, les différents changements d'état, hein. donc on a euh, les solides, la phase solide, la phase gazeuse et la phase liquide et il y a plein de différents états, donc là nous dans l'exercice je vous demandais en partant du solide au liquide, qu'est-ce que c'est bah, c'est la fusion, hein, la glace qui fond. Okay, donc quand on fond, c'est une fusion, Donc ça c'était le premier élément. Ensuite, je vous demandais pour aller du liquide au gaz, qu'est-ce qui se passe ben, L'eau qui s'évapore, okay, l'évaporation, ça vous connaissiez. Euh, l'évaporation, euh, voilà. Et ensuite, euh, au retour, si un gaz, euh, comme la buée qu'on va voir dans le dernier exercice, devient un liquide, ou comme la formation des nuages, c'est la condensation. Okay, la condensation de la vapeur d'eau en eau liquide, en petites gouttelettes. Euh, et euh, pareil, on continue au retour. Ce liquide, on refroidit par exemple jusqu'à obtenir un solide. et ben, On est sur une solidification, hein, par exemple euh, l'eau qui gèle. Voilà, ensuite, pour tester la présence de l'eau, bah, c'était euh, la poudre blanche, c'était le sulfate de cuivre anhydre. Alors, sulfate de cuivre, hein, c'était bon. Il a deux formes en fait. Il y a la forme anhydre, qui est la forme quand il n'est pas en présence d'eau, hein, c'est quand la poudre est blanche. Et hydraté, c'est une fois qu'il sera au contact euh, de l'eau, donc euh, là il serait bleu et là il serait blanc. Okay. Que se passe-t-il si cette poudre est en contact avec de l'eau Elle devient bleue. Il devient bleu, hein, on passe du sulfate de cuivre anhydre au sulfate de cuivre hydraté. Euh, ok, alors ensuite, le poids de l'huile. Euh, alors, après avoir taré une balance avec une éprouvette dessus, tarer une balance, je vous rappelle que c'est faire le zéro. C'est-à-dire que vous posez l'éprouvette, votre éprouvette sur la balance, hein, vous avez votre balance. Euh, vous posez votre éprouvette dessus et là, vous appuyez sur le, sur le zéro pour que ça fasse zéro avec l'éprouvette avec dessus. Et vous mesurez la masse de 100 ml d'huile. vous allez mettre 100 ml et vous mesurez le poids. Et là, la balance, elle vous indique 76,5 g OK, pour 100 millilitres. Et on veut déduire la masse de 1 cm cube d'huile. Alors là, la petite, euh, euh, La première chose à remarquer, c'était qu'on avait ici des millilitres et ici des centimètres cubes d'huile. OK euh, mais vous pouviez reprendre votre tableau de conversion et voir que les millilitres et les centimètres cubes, ici, c'est la même chose. Donc, 1 cm3 ou 1 millilitre, c'est le même volume. Okay euh, donc, 100 millilitres égale 100 cm3. C'est okay la même unité. Euh, enfin, c'est la même unité, c'est euh, une unité équivalente. Et ça, euh, cette quantité d'huile-là pèse 76,5 grammes. Donc, si on veut un seul centimètre cube d'huile, bah, c'est 100 fois moins. Donc, il suffirait de faire 1 cm cube euh, pèse 76,5 divisé par 100, hein, 100 fois moins que 100 cm3 égale 0,765 g. Voilà. Donc là, c'était le poids de 1 cm3, ou 1 ml, ça remonte au même, d'huile. Ensuite, euh, le chat. Alors, tu dois administrer un médicament à ton chat. La notice indique que la dose prescrite est 2 millilitres par kilogramme de masse. Hein, parce que plus un animal est lourd, euh, plus il va falloir euh, euh, donner une dose importante de médicament. Donc ici, 2 litres par kilogramme de masse de l'animal. Le chat fait... Alors, on dispose... On dispose alors, première question, c'était plus un raisonnement pratique. Alors, j'ai eu différentes réponses. Euh, tu disposes d'un passe-personne, une balance, mais le chat refuse de rester dessus suffisamment longtemps pour effectuer la mesure. Une solution pour mesurer la masse de ce dernier. Alors, moi, la façon dont, dont je le fais, c'est de monter sur la balance et euh, monter sur la balance... Noter le volume, noter le poids pardon, euh, par exemple, euh, mettons que je fais 60, 64 kg, euh, hein, ça c'est juste un exemple, euh, prendre le chat dans mes bras, prendre le chat, et puis là je vais par exemple mesurer euh, 68,5 kg, euh, ok ça c'est pareil, hein, c'est juste un exemple, eh bien, ça veut dire que le poids du chat, poids du chat serait égal à 68,5 moins 64. Ok Et là ça ferait 4,5 kg, comme par hasard, j'ai pris quelque chose qui correspondait à l'exercice d'après. Or ça c'était une méthode. Euh, moi c'est la méthode que j'utilise, mais il y en a. Or vous m'avez euh, proposé plein de, plein de solutions, donc il y en avait pas mal. Il y en avait d'autres qui marchaient très bien, il n'y avait pas de souci. C'était juste à voir comment. Si vous étiez un peu imaginatif par rapport à ces solutions-là. Alors ensuite, on revient plus sur des calculs. Si le chat a une masse de 4,5 kg, quel volume de médicaments dois-tu lui administrer Alors, On a dit que euh, c'est 2 ml par kg. Okay Ça veut dire que 2 ml de médicaments doit correspondre à 1 kg de chat. Mais si vous avez 4,5 kg, 4 kg de chat euh, qu'est-ce qu'on va mettre ici Alors, vous pouvez utiliser votre produit en croix. Euh, votre règle de 3. Hein Ou alors, il y en a qui m'ont fait des raisonnements en disant que bah, pour chacun des 4 kilos, euh, il fallait 2 millilitres. Donc, ça faisait 8. Et puis, pour le demi-kilo qui reste, et eh ben, on mettait euh, la moitié de 2 millilitres, c'est-à-dire 1 millilitre, on arrivait à 9. Okay Mais si la, la méthode plus, plus rapide avec le, avec le produit en croix, c'est de dire on va on va multiplier ça et diviser par ça. Donc, en l'occurrence, ce qu'on doit mettre ici, ça serait 2 fois 4,5. Et on divise par 1. OK. Par notre kilo qui reste là. Donc, 2 fois 4,5, ça fait 9. 9 ml de médicaments pour le chat. Voilà. Ça, c'était pour cet exercice-là. Et ensuite, il y avait la buée. Alors, la buée, on avait une discussion en cours. Donc là, c'était un petit peu pour voir ceux qui avaient... Euh, Bien suivi, euh, participer, retenu un petit peu à cette euh, discussion euh, là. Comment se forme la buée La buée, je vous rappelle que c'est euh, lorsque de la vapeur, la vapeur d'eau, hein, celle-là elle est invisible, lorsqu'elle redevient euh, liquide. Ok, elle redevient liquide et là c'est des gouttelettes. Alors ça peut être des gouttelettes dans. Dans l'air, hein, comme du brouillard, ou ça peut être des, des, des gouttelettes sur la surface de votre vitre. Euh, c'est ce qu'on ce qu appelle la buée. Euh, donc, c'est provoqué. Ce qui va transformer cette vapeur d'eau en liquide, c'est le fait de la refroidir, puisqu'on va la faire changer d'état. Et elle se refroidit au contact d'une surface froide. Donc, la buée, vous avez l'observé. Hein, c'est comme, euh, comme la rosée sur les... Sur les plantes, vous avez, elle, va se, elle va se former sur un, un objet plus froid, en l'occurrence la vitre de votre voiture qui est au contact de l'extérieur. Vous avez de l'air peut-être un peu plus chaud dans la voiture. Vous allez produire de la, la vapeur d'eau quand vous respirez et cette, euh, cette vapeur d'eau va venir se condenser sur la vitre. Euh, donc ça, c'était le phénomène de formation de la buée. Hein. La vapeur d'eau qui est contenue dans la voiture se condense sur la partie la plus froide. Euh, en l'occurrence, le pare-brise. Euh, voilà. Pour s'en débarrasser, eh bien, on va pouvoir à la fois, alors, on a différents, on a différents euh... vous avez des petits indices ici. Euh, vous pouvez euh, utiliser, alors, quand vous êtes en ventilation interne, c'est-à-dire que toute la vapeur d'eau que vous avez dans la voiture, vous la gardez. Alors, c'est bien pour faire monter en... Température rapidement parce que vous évitez de réchauffer de l'air qui arrive de l'extérieur qui est froid. Mais pour la pour la pour la buée, il vaut mieux euh, enlever ça en l'occurrence. Il vaut mieux aussi envoyer euh, de l'air euh, sur le pare-brise hein, au niveau. Alors là, on l'avait pas ici, mais sur le bah ça serait cette position là en l'occurrence. Envoyer l'air sur le directement sur la vide pour essayer de, de revaporiser cette cette euh, buée en soufflant dessus euh, le fait de monter la température également va euh, quand même amener une, une évaporation ce sera plus difficile pour l'air de se condenser si pour la, la vapeur de se condenser si l'air est vraiment chaud dans la voiture euh, voilà et après ouvrir les fenêtres typiquement pour faire rentrer pour avoir de l'air très froid à l'intérieur euh, de la voiture il euh, faudra que ça sera un air qui sera moins chargé en humidité mais bon, ça c'était des... Euh, euh, voilà, c'était un petit peu plus euh, délicat il y a également, vous vous souvenez, on avait parlé du bouton, alors c'est celui-là euh, qui correspond à la vitre arrière qui permettait de faire chauffer ces petits filaments métalliques hein, qui sont des résistances pour réchauffer votre vitre hein, il n'y a pas ça sur le, la vitre avant parce que ça gênerait la, la vision du conducteur mais sur la vitre arrière vous avez effectivement ce système qui chauffe la glace et qui fait que du coup, elle fera moins condenser euh, le, la vapeur d'eau dans la voiture. Euh, voilà pour la buée. Donc c'était le dernier exercice. Euh, voilà pour se corriger du DS. Et je vais vous mettre les notes sur Pronote euh, très bientôt. Je suis en train de finir de corriger tout ça.